Salut tout le monde Toute cette semaine, vous pourrez me retrouver sur Twitch en live Sur des jeux tels que Monster Hunter 3 Ultimate, ou bien même... League of Legends J'en profiterai pour répondre à d'éventuelles questions de votre part Et surtout pour passer du temps avec vous HA <rire> sera sur Twitch Sur ce, bonne journée à vous Je vous attends Allez, tchouks